Lors de la section euh, sur la présentation de Realtime Database, je vous avais fait part euh, des avantages euh, que euh, cette base de données nous procurait. Je pense ne plus revenir à ce stade euh, sur les deux premiers. Vous avez bien compris que l'intégration euh, est facilitée par la SDK et l'utilisation euh, des fonctions nous permet de communiquer très facilement avec la base de données depuis Unity. Et la gestion de l'authentification, vous avez pu voir que l'authentification intégrée fait très bien le boulot. Et si vous allez voir un peu plus loin dans la documentation, en y ajoutant d'autres SDK, vous pouvez très bien intégrer l'authentification Facebook, Google, Twitter, etc. Mais à mon sens, la chose la plus importante, c'est la synchronisation hors ligne. Je vous avais expliqué euh, tout simplement que euh, le client Unity, en fait, grâce à la SDK, va utiliser un genre de cache local. Et si la connexion euh, de votre utilisateur est perdue, euh, dès qu'il va la récupérer, en fait, euh, cette synchronisation aura lieu. Et ça, c'est un des gros avantages de ce type de base de données que vous n'aurez pas forcément avec d'autres bases de données. Alors, pour ici euh, vous montrer un petit peu comment ça fonctionne je vais simuler ça euh, en temps réel en euh, coupant ma connexion internet donc je vous retrouve tout de suite dans notre projet unity pour les besoins de la démonstration j'ai repris ici l'interface qu'on avait créé dans la section euh, justement découverte firebase realtime database alors on va s'en servir tout simplement pour ici euh, y ajouter un nœud, une clé et une valeur euh, j'ai évidemment les boutons save et load qui vont me permettre de lire et d'enregistrer les données alors, cette base de données est totalement vierge et euh, au niveau des règles de sécurité, je suis ici en public. Donc, évidemment, euh, je, je n'aurai pas de problème de protection. Mais il faut savoir que ça fonctionnera de toute façon de la même manière. Si vous avez des règles de filtrage, il euh, n'y a pas de souci, ça ne changera strictement rien. Donc, imaginons que maintenant, euh, mon utilisateur ici, je vais créer un nœud fictif, on va l'appeler Bob. Euh, ce nœud Bob, bah, il pourrait par exemple avoir... un, un une clé qui s'appelle score et un score par exemple de 500 points. Donc je vais faire un save to DB et là on peut voir que pas de souci ça se met bien en temps réel dans ma base de données. J'ai bien un data send successfully au niveau de mon interface utilisateur et donc il n'y a pas eu de souci Maintenant, euh, imaginons euh, que je perds cette connexion internet donc pour ça on va simuler ça ici sur l'ordinateur mais si vous avez une version compilée euh, sur une plateforme mobile android ou ios ça fonctionnera de la même manière donc je vais prendre ma connexion internet vous pouvez voir ici c'est un câble réseau ethernet je vais la désactiver de manière à ne plus avoir internet temporairement sur ma machine donc je vous le prouve tout de suite pour ceux qui seraient sceptiques. Si je clique ici sur n'importe quelle pratique, on peut voir que bah, je ne peux pas accéder à la page, je n'ai plus Internet. Je garde ici la console parce que la console est en mémoire. Mais si je fais un refresh, automatiquement je perdrai le contenu aussi. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant euh, si j'essaye par exemple euh, de lire ces données C'est là où ça va être intéressant. Je n'ai plus de connexion Internet. Je fais un Load from DB et là vous pouvez voir que j'ai bien un retour. Ça c'est bien lire mon score qui est de 500 au niveau de bob alors c'est pas parce qu'il est écrit là hein, je vous le reprouve voilà pour ceux qui ont suivi le cours vous savez qu'ici euh, ce champ du coup en cas de lecture n'est plus utilisé donc euh, ça veut bien dire que là la synchronisation hors ligne fonctionne très bien Comment fonctionne euh, la SDK dans ces cas-là Quand il n'y a plus de connexion Internet, le cache interne, ici à l'application ou au jeu, va aller piocher dedans. Et le dernier, la dernière info qu'il y avait dedans dans le cache, c'était score 500 points. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc à partir du moment où vous avez lu des données, imaginons que j'ai un leaderboard, que je perds ma connexion. Si je vais lire ce leaderboard, bah, j'aurai toutes les informations qui vont remonter qui seront dans le cache. Donc je n'ai pas d'erreur. Alors là où c'est encore plus intéressant, c'est qu'imaginons maintenant, euh, au lieu de lire, je dois écrire des nouvelles euh, informations. Donc là, on va plus dire que on va dire que tout d'un coup, il bat son, son meilleur score et on va lui créer un top score. Ce top score, on va, là, là, on va mettre 2500. Je fais un save to DB. Qu'est-ce qui se passe Rien du tout. Alors vous allez me dire, c'est parfait. Bah, pas tellement que ça, parce que regardez bien ici, euh, j'ai pas eu de retour comme quoi que les données ont bien été enregistrées dans la base de données. Mais je n'ai pas eu d'erreur. Et encore une fois, c'est ça la grande force de cette synchronisation en ligne, c'est que si maintenant, vous allez voir, je réactive euh, ici euh, ma connexion euh, Ethernet, donc je récupère à un moment donné euh, ma connexion, vous allez voir que au niveau de l'interface utilisateur de l'application, vous voyez que maintenant ça envoie les données. Elles étaient restées en cache et elles ont été envoyées à la base de données. Et euh, normalement, je devrais euh, les voir arriver ici si j'actualise tout simplement ma page, donc je vais l'actualiser, et on va pouvoir voir que dans ma base de données, j'ai bien mon Bob qui a été mis à jour avec son top score. Donc ça c'est quand même très intéressant cette histoire de synchronisation en ligne parce que ça vous permet vraiment d'utiliser le cache local au cas où il y a une coupure internet ou le réseau est perdu. Et euh, ça c'est une grande force de Firebase Realtime Database. C'est pour ça que je l'avais souligné lors de cette présentation. Donc je voulais tout simplement vous faire une petite démonstration. Encore une fois ici je travaille euh, sur l'environnement de développement sur mon ordinateur. Mais sachez que sur la version compilée bah, ça fonctionnera exactement de la même manière. Donc pour vos jeux ça peut être vraiment intéressant parce que vous savez que dans ces cas là euh, si un utilisateur n'a plus euh, de connexion il est tout à fait capable en fait la base de données euh, et la SDK est tout à fait capable de stocker dans le cache local les informations qui doivent être mises à jour au niveau de la base de données et lorsque l'application récupérera euh, la connexion internet automatiquement, les données seront poussées et mises à jour ou, euh, dans votre, ou récupérées dans votre base de données. Donc, c'est la grande force pour moi euh, de Firebase Realtime Database. Vous voyez que ça, c'est fait automatiquement. Alors, évidemment, ce sont des choses qu'on pourrait faire aussi avec d'autres systèmes de base de données, comme des bases euh, MySQL ou autre, mais ça demanderait une intervention et du code de notre part. Euh, là, on ne doit strictement rien faire et, encore une fois, vous avez pu voir que les trois atouts que je vous ai présentés euh, dans euh, début de cette vidéo qui était euh, tout simplement l'intégration de la sdk qui est assez facile et son utilisation Vous pouvez voir encore une fois ça prouve bien qu'ici sans code on peut faire des choses assez complexes euh, donc c'est un gain de temps euh, pour nos développements de jeux vidéo avec unity